Impliqués, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Au début du mois de février, le soleil sera toujours dans votre cinquième maison dans le verso. Alors, vous allez continuer à focaliser sur vos projets, sur votre commerce, votre relation avec les enfants, et vos relations sociales aussi, ainsi que les projets collectifs, mais aussi sur votre plaisir et loisir. Le soleil va rester dans cette maison jusqu'au 19 février. Le 7 février, votre gouverneur, Vénus, entrera dans votre septième maison dans le bélier, ce qui va augmenter votre magnétisme personnel dans les yeux des autres. Dans les, les autres, je parle de, de vos relations, vos partenariats ou vos collègues, ainsi que bien sûr vos amis, ce qui va vous offrir des opportunités pour commencer des nouvelles relations qui pourraient devenir des relations amoureuses si vous étiez célibataire. Vénus dans cette maison va vous offrir beaucoup d'harmonie aussi dans vos relations en général. Par contre... Durant le passage de Vénus dans cette maison, elle va faire des angles délicats avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, votre quatrième maison, dont Mars, qui va entrer dans cette maison le 16 février. Ce qui va vous, vous faire faire face à certains euh, défis au niveau de vos relations, ce qui va exiger de votre part une longue haleine, surtout avec les membres de votre famille et on va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. La pleine lune dans le lion qui aura lieu dans votre 11 maison le 9 février va vous rendre social davantage et va vous donner le désir d'être entouré par les amis et les membres de la famille. Votre vie sociale sera très active mais aussi cette pleine lune vous fera prendre des décisions sur quelles seraient les relations sociales que vous voudriez conserver dans votre vie et lesquelles doivent finir. Donc, cette pleine lune va vous faire une image, euh, vous faire voir une image claire et précise à ce niveau. Le soleil entre dans votre sixième maison, dans les poissons, le 19 février où se trouve aussi Mercure en exil euh, et il aura commencé sa rétrogradation aussi. Ce qui va euh, faire la lumière sur vos engagements et vos tâches quotidiennes, surtout sur celles que euh, vous auriez omis d'honorer ou d'exécuter et peut-être faire la lumière sur votre santé et bien-être que vous auriez négligé dernièrement. Alors le soleil, dans cette maison, va vous donner la vitalité mentale et physique et va vous pousser à prendre les actions ou les démarches nécessaires pour travailler sur ces aspects. Le 16 février, Mars entrera dans votre quatrième maison et il sera conjoint ou nœud sud dans cette maison, cette conjonction magnifiera l'énergie de Mars. Alors, il faudrait porter une attention très particulière lors de votre utilisation des objets pointus et du feu aussi chez vous. Votre focalisation continue à être sur vos relations, vos engagements, vos tâches quotidiennes et sur votre foyer jusqu'à la production de la nouvelle lune dans les poissons, votre sixième maison où se trouve Mercure en rétrogradation et où se trouve aussi le soleil bien sûr. Ces énergies combinées favoriseront la réévaluation de votre quotidien et euh, aussi la réévaluation de vos régimes de santé. Vous serez incité à apporter des changements ou des, des rajustements à votre routine quotidienne et peut-être débuter aussi un nouveau régime de santé ou un programme d'exercice adapté. Cette nouvelle lune aussi pourrait signifier le début dans un, dans un nouvel emploi, dans une entreprise où vous aviez travaillé auparavant, ou bien recevoir des offres d'emploi euh, où vous aviez appliqué auparavant. Donc ça c'est en général. Je vous donne rendez-vous dans les prévisions hebdomadaires où on va parler en détail des aspects qui influenceront notre quotidien. Pour vous, on va parler en détail